On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 et mon invité, Étienne Rivard. Continue, sur le même sujet, euh, Étienne, puis euh, on va continuer comme même. Oui, c'est bon. Ben écoutez, euh, je disais parler, c'est un événement. C'est un événement social, c'est un événement culturel, un, un événement identitaire. Euh, je pourrais même dire un éveillement, hein, parce qu'il y a l'éveil pour plusieurs personnes d'une réalité qui a souvent était latente, sous-jacente, pas vécu à, à, dans sa totalité nécessairement pour diverses raisons. Hein. On a passé quoi, des décennies à, à nier euh, plus ou moins ouvertement même euh, des origines autochtones, qu'elles soient, qu soient des origines généalogiques ou soit des, des liens sociaux avec des, des communautés autochtones, à, à nier ces réalités-là en raison de l'ostracisme euh, ambiant surtout dans la première moitié du 20e siècle. Donc, tout ça fait en sorte que... Euh, parler euh, ouvre une espèce de possibilité d'expression, de fierté et il y a beaucoup de gens qui sont engagés là-dedans. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été nécessairement euh, un effet de mobilisation complète. Il y a eu aussi des déchirements, il y a eu aussi des visions euh, différentes de ce que c'est d'être métis, notamment au Québec, mais je pense dans, dans tout l'Est du pays. Et on voit qu aussi que ça crée ça crée aussi des déchirements à une échelle plus, euh, plus grande, à l'échelle du Canada. Hein. Donc, je suis géographe encore une fois, hein, je, je joue avec les échelles, mais je pense que c'est un élément important. Sur le plan de la recherche, pour ce qui touche aux questions euh, des métisses de l'Est, parler a constitué un, un, une avancée énorme. On n'avait pas d'études sur les questions de façon systématique. Euh, ce n'était même pas une problématique de recherche. Hein, on, on, on j'ai juste présumé que ça n'existait pas de toute manière. Alors, parler, a forcé un peu les chercheurs à dire, « Ouais, OK, mais il faudrait peut-être vérifier comme faux faut que ça n'existe pas. Hein? » euh, Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des projets de recherche sur lesquels j'ai participé. Après ça, évidemment, il y a eu de la judiciarisation euh, de plusieurs procès, euh, notamment au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, mais au Québec. Euh, et donc, tout d'un coup, ben euh, je vous dirais que ce qui est devenu ou ce qui devenait important pour les études était tout centré presque essentiellement sur les critères à parler. Donc, est-ce que parler a eu un effet d'étranglement? Oui, mais en même temps, il n'y avait pas d'études métisses. Parler a amené l'intérêt pour les études métisses, mais en même temps, les a rapidement enfermés dans une espèce de carcan dans lequel aujourd'hui, elle est encore en bonne partie enfermée, quoique je suis assez positif. Je pense qu'il y a des exceptions à ça, puis il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser probablement à, à, aux réalités métisses en dehors de parler. Donc, je pense qu'il va peut-être avoir moins d'études métisses, ça va peut-être moins, euh, moins aussi spectaculaire que ça l'a été dans les années 2000, euh, en raison de parler, mais je pense que ça va probablement être plus, euh, plus en profondeur. Hein. On aura un, un panorama euh, beaucoup plus général de, de ces questions-là, et je pense que pour ça, c'est quelque chose de positif euh, dans l'avenir. Mais là, je pense que tu voulais aussi, je te parle de, de, du livre qui vient de sortir. Hein. Oui, mais tu ça, peux parler avec te, ton association, avec Sébastien, puis Michel, ouais. puis euh, Denis Gagnon, tout ça. Là. Ben, ben, ben, ça va dans ce sens-là. Je pense qu'il se développe une, une, une richesse de problématiques, une richesse dans la... Dans la, dans la dans les types d'études de, de, qu'on peut se faire sur les métisses de l'Est, euh, sur les méthodes employées également. Euh, et je pense que le livre de, de, de, de Michel Bouchard, euh, Simone Pouella, puis de, de Sébastien Mallette, va dans Eastern Métis, hein, va dans ce sens-là. Euh, donc, euh, évidemment, la genèse de ce projet-là, en ce qui me concerne, c'est que j'ai rencontré ces messieurs, puis à un moment donné, ils nous dit « on prépare quelque chose. Euh, on veut rallier tous ceux qui travaillent sur ces questions, mais de façon un peu plus isolée, comme toi, Étienne, qui travaille sur ces questions-là, parce que, il euh, faut dire, moi, j'ai été impliqué, euh, et c'est un peu pour ça que j'ai continué à travailler sur les questions métisses, j'ai été impliqué dans la cause Corneau au Saguenay, donc j'ai été euh, témoin expert pour, pour les métisses, donc j'ai apporté mon expertise géo-historique, donc... Donc, j'avais fait ce, ce travail-là initial en, en 2012, rapport d'expertise, puis j'avais été moyen en 2014. Bon, comme vous savez, en 2015, en février 2015, le, le, les métis de, de Saguenay ont été déboutés par, par la Cour supérieure du Québec, le hein, district de Chicoutimi. À partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre en place un, un, une, une demande d'appel. Et là, ils m'ont venu me revoir, puis ils me disaient Écoute, Étienne." Euh, on se rend compte, on a analysé un peu le, le jugement, puis on s'est dit, euh, il y a, a manqué quelque chose. Ce pas de la faute de personne, là, mais il me semble qu'il a manqué quelque chose dans l'étude ou les études qui avaient été faites. Il y a manqué quelque chose de spectaculaire. Il dit, nous, on regardait notre, notre dossier, on regardait parler, puis on s'est dit, tu sais, dans parler, à un moment donné, ils arrivent avec des chiffres hein, démographiques où euh, il y a. Quoi, une dizaine, quelques dizaines de, de, de, de métisses qui disent qu'ils veulent prendre traité, qui euh, demandent au commissaire Robinson de les reconnaître comme dans, le, dans, le, dans, la, dans la négation de traité. Donc, ça laisse une trace. Nous, on n'avait pas ça. Ils dit, est-ce que c'est pas possible, avec le recensement de 1851, hein, qui est un recensement canadien, nominatif, c'est-à-dire qu'on a le nom des personnes, puis comme ça fait plus de 100 ans, bien, le nom des personnes est, est, est, est disponible, là. Il disait, est-ce qu'on ne peut pas prendre les, les, les généalogies qui ont été mises euh, et déposées en cours, celles d'Alexandre de, de, de, Allemand, et, et, et, de, et de croiser ça avec les données du recensement de, de, de, de 1851 pour montrer que les métiers sont sur le territoire? Je dis, ben oui. J'ai réfléchi à ça, mais c'est beaucoup de travail. faut tu des... Puis finalement, je commence à parler à des collègues à moi en... À ce moment-là, j'étais coordonnateur scientifique au Centre Interuniversitaire d'études québécoises à l'Université Laval. Il y avait un gros projet qui avait, qui avait été commencé sur l'infrastructure démographique du Québec. Et le, le gros du travail, c'était de saisir des recensements, puis éventuellement prendre des données de recensement, puis les jumeler aux données d'état civil avec le fichier Balzac Hitmi, qui est un des plus gros fichiers de données civiles de tout, dans, tout, dans tout le Québec. Alors, euh, donc, je savais qu'ils avaient probablement déjà saisi le recensement de 1851. Donc, je pourrais avoir un fichier numérique pour beaucoup plus facile à travailler que de travailler à mi Effectivement, puis j'ai pu travailler à partir de tout ça. J'étais un peu plus loin que ce que mes, mes métisses voulaient qu'on fasse. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, tant qu'à est situer dans l'espace, on ben, essayer de voir s'ils sont voisins. Parce qu'en général, tu voisines le monde que tu peux voisiner. C'est Dans littérature sur la ségrégation spatiale, c'est ça. Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus. Bon, je vous passe tous les détails méthodologiques, mais j'ai fini par découvrir que les métisses que j'étais capable d'identifier en jumelant le recensement puis les, euh, les données des de, de, de généalogiques d'Alexandre de, de, Allemagne étaient généralement, significativement, euh, portées à se, à se côtoyer. Donc, pour moi, c'est de démonstration, du moins une forte, ça suggère fortement que ces gens-là, partage quelque chose qui forme une forme de communauté. C'est une preuve indirecte à des réalités qu'on n'est pas capable dans les, dans les données de façon explicite, dans les données historiques, euh, de, de, de révéler avec une grande certitude. Et là, pour la, et là on avait indirectement, l'État a indirectement enregistré la réalité communautaire, si vous voulez, de, ces, de cette communauté-là. Hein. Du moins, c'est mon interprétation, mon interprétation, je pense honnête, Certaines personnes penseront différemment, mais je pense qu'on a fait un avancée importante dans ce type d'études-là. Euh, on n'est plus, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne enfin, se pose plus la question de savoir s'il a existé ou pas. On, on, on essaie de voir si elles ont existé. C'est devenu une question de recherche et les, les éléments de preuve, même si ça reste encore incomplet, à chaque fois rajoute un petit morceau de casse-tête qui nous dit « ouais, on, on, était dans, on était dans le, dans le noir longtemps hein, » à juste rejeter même l'idée de cette possibilité d'identité de, de, de, de, métisse. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon, mon travail -là dans, dans le livre de, de mes collègues Malette, Bouchard et, et Poella, euh, qui enfin, offre un panorama de ces, de ces questions-là Absolument nécessaire, à, et c'est à souhaiter qu'il soit aussi éventuellement disponible en français pour que pour que ceux qui ont moins d'habilité en lecture en anglais puissent avoir accès à cette information-là, parce que je pense que comme topo global, même si c'est encore partiel, il y a encore beaucoup d'études qui restent à faire, on est on est loin de... On a fait un pas, un pas énorme. Alors, comme tu disais, entre le moment où j'ai commencé à travailler sur les questions métisses au Québec, il y a un peu plus de 20 ans, et aujourd'hui, même si c'est encore très incomplet, il y a un monde là quand même. Et pour moi, je trouve ça hyper positif. Donc, il y a, cette, il y a cet aspect-là. Puis, je dirais, oui, je dirais aussi, il y a aussi dans, les, dans la manière d'aborder ces questions-là, et, euh, et, et le livre, pour ça, est, est assez divers. Euh, L'intérêt, pour, euh, notamment pour euh, la tradition orale, euh, qui est mis souvent à mal hein, par euh, ceux qui s'opposent justement au, à l'idée de communauté métisse, euh, du bon, l'histoire orale, c'est des histoires construites sur des mythes, puis ainsi de suite. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Hein. Une partie de l'histoire orale peut être effectivement construite sur des mythes. ça, Il n'y a pas de doute. Euh, pourquoi pourquoi? Parce que la tradition orale, j'anticipe sur votre question, hein? <rire> la tradition orale, la beauté de la tradition orale, c'est aussi son défaut. Comme vous n'avez pas un support matériel pour transmettre de génération en génération une histoire, il ben faut que les histoires soient un petit peu embellies. Sinon, qui s'intéresse à une histoire qui est plate? <rire> Donc, donc, dans l'histoire orale, quand vous prenez de l'information orale, il faut toujours... La limite entre est qui est le, la, la dimension factuelle, hein, qui, qui, qui est un fait qui a été relaté, euh, et la dimension euh, d'enjolivement, n'est pas toujours évidente à faire. Hein. Et il y a des zones d'ombre, et on ne peut pas prendre, évidemment, la, toute tradition orale comme étant la pure vérité. Donc, normalement, quand on traite de la tradition orale, on, fait, euh, on essaie de combler le biais associé à cet enjolivement et on, on va recouper cette information-là avec d'autres sources d'informations. Et là, on peut confirmer la factualité de cette tradition. Le problème ici, c'est que cette tradition a tendance à avoir un discours qui est à l'opposé du discours reconnu euh, historique sur les questions métisses au Québec. Donc forcément, ça fait très révisionniste et donc ça attire un peu le... De, de, de la suspicion de plusieurs et avec raison on peut on peut dire avec raison maintenant toute source d'information même écrite euh, et, les, et les historiens professionnels ce que je ne suis pas mais les historiens professionnels vous diront euh, a toujours des biens. Hein? et donc on ne peut pas prendre une source puis euh, construire toute une histoire dessus un historien professionnel va la recouper avec d'autres sources d'information pour faire une analyse critique de cette source-là. Et ne la prendra pas, comme, comme on dit en latin, pour du cash. Mmh? Mmh. Donc, ah, je suis revenu avec le latin, je lui disais que j'arrêtais le latin, mais je suis recontinué. Désolé. Et donc, la tradition orale, c'est ça aussi. Hein? C'est ça aussi, la tradition orale, et la beauté. Donc, on ne peut pas toujours la prendre pour du cash, mais elle non plus. Mais il faut faire attention aussi de la manière dont on recoupe cette information orale à travers les documents. Et naturellement, on va aller dans, dans la généalogie. « Ah, ben, il y a de l'Indien dans ma famille. »« Ah, ben, OK, on va vérifier ça. »« On vérifie dans les ascendances. » Et puis, des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas. Des fois, ça se peut qu'on en trouve 15 générations plus loin. Puis, c'est comme ça. Encore là, les données de, de, de, de, de, des actes civils hein, sur lesquels reposent les, les, les, les, les généalogies, euh, ne sont pas, sont, pas, sont, pas, sont pas sans bien eux-autres non plus. Et on le sait par l'expérience de certains grands historiens au Québec, je pense à, à, à Denis Delage, par exemple, euh, qui va nous dire, ben, vous savez, dans le, on ne peut pas se fier à 100 sur l'enregistrement euh, de la vérité. Il est possible, dans certains cas, qu'il y ait des, des identités qui ont été perdues, cachées, plus ou moins volontairement, à travers euh, avec la collecte de données. Donc, il, il faut faire attention quand on compare ces données-là. Mais aussi, c'est que pas parce que quelqu'un vous dit qu'il y a de l'Indien dans votre famille que c'est obligatoirement associé à des ancêtres autochtones. Des fois, c'est pas ça. Mm. Et là, ben, puisqu'on a un peu de temps, je vais faire une révélation. Euh, J'ai appris récemment euh, de, de cette réalité-là de, de, de, de manière personnelle. Ma mère est une, euh, ma mère est une raconteuse. Elle, elle correspond exactement au profil quelqu'un qui a une tradition orale et qui la transmette. Euh, Ce n'est pas un titre officiel que là, moi, c'est le titre que j'y donne parce que je la vois aller. Puis je, je suis assez, euh... Et mes enfants aussi, mes enfants trouvent qu'elle radote tout le temps. Mais oui, mais c'est une raconteuse, il faut qu'elle radote. C'est normal. <rire> mais la morale, c'est que c'est plusieurs moments qu'elle me disait Ah, euh, oh, tu sais, euh, ma, ma, ma grand-mère maternelle, elle me disait qu'il qu y avait de l'Indienne en famille. Hein? Alors, je dis, OK. Bon, on va regarder ça. Ma, ma mère n'a pas d'identité autochtone. Ou elle ne se revendique pas d'une identité métier. Donc, ce n'est pas lié à une identité. Puis, à ma connaissance, personne dans la famille le fait non plus. Donc, la question n'est pas une question d'identité ici. Mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur l'importance de, de bien lire les, les, la tradition orale puis de faire attention à l'éliminer trop rapidement. Parce que ma mère, dans le fond, elle avait tort elle avait raison. C'est-à-dire que sa grand-mère, il avait probablement dit effectivement qu'il y avait de l'Indien dans la famille. Mais quand tu regardes les ascendances d'Élisabeth Dufour, puis de son mari, euh, Alphonse Dubé, bon, en tout cas moi, pour le peu que je connaisse en géologie, en généalogie, puis que j'ai pu faire, puis j'ai pu voir, il n'y en avait pas d'ascendance. Sauf que quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'Elisabeth que avait a eu deux sœurs qui, elles, ont marié des gens de la réserve de pointe Bleue. Tu dis, oh, attends, là. la réserve de pointe Bleue évidemment, c'est la communauté de Machete hein, près de Robert-Val, la communauté Inou celle dont j'ai appris l'existence qu'à Montréal, hein, <rires> au, dé au début de la vingtaine. Um, et, et, et, et, pourtant, et pourtant, donc deux sœurs, dont une a marié deux membres de la communauté, ben pas en même temps. Elle était veuve une fois. Ouais, puis, hein, ouais, ouais, ouais. douter, hein. Et, et la, deuxième, même, la deuxième a même eu deux filles. Elle a marié un Philippe, donc elle a eu deux, deux filles qui, de toute évidence, elles se sont intégrées ou restent intégrées à la communauté de Mastoyach. Elles ont marié elles aussi, euh, une a marié un cléry, l'autre a marié un Bégin. Donc, mais, tiens, mais c est, c est, ce sont ces deux filles-là ont on l'âge de ma grand-mère maternelle. Je veux dire, c'est des, des cousines à elle. Alors, quand j'ai raconté ça, ma mère, elle, elle reste une même. Je dis, ah, OK. Elle n'avait pas cette information-là. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que quand sa grand-mère a dit On a de l'Indien en famille, peut-être qu'elle voulait juste dire. Ben, j'ai deux soeurs qui ont marié. J'ai eu trois jantes, j'ai deux, deux nièces. Ça, ça commence à faire pas mal de monde dans la communauté de Mastoyache. Les autres étaient à saint donc probablement que c'est des gens de, de Mastoyache qui est peut-être des camps d'été. Ça se trouve, ils ont ramassé des bleus ensemble hein, autour, autour de Lac-Saint-Jean, après tout. Hein. Donc, c'est pour vous dire, il y, a des, il y a une relation sociale. Alors, si on regarde les, les données d'État civil, juste dans leur verticalité, c'est-à-dire des ascendances hein, transversales, euh, on verra rien, mais si on regarde ça dans une perspective plus large, des sociabilités, donc l'horizontalité des données, alors on a quelque chose qui ressort. Ça ne fait pas une identité métisse, là. Mais c'est pour vous dire que euh, ce, ce, ce discours-là ou cette tradition orale-là, elle dit pas tout. Il faut creuser, mais il faut savoir creuser de façon généreuse. Et pas juste creuser en hauteur, ou en descendant, il faut, faut creuser en entour aussi. Donc, euh, c'est pour vous dire que... Euh, Combien de gens, en réalité, leur, leur, leur tradition orale repose sur ce type de relations plus sociales que sur des relations strictement d'ordre généalogique? Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est des choses qu'il faut, qu faut être curieux, qu'il faut creuser aussi avant d'éliminer d'emblée et de dire que les, les traditions orales, sur ces questions-là, sont juste associées au mythe du métissage, nous, français. Il peut y avoir de ça, mais il faut... Il faut euh... Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il oui. énormément de recherches à faire. Et à ce titre-là, je ne sais pas combien de temps j'ai encore devant moi, mais il y a, y, a, y a énormément de choses. On continue. Euh, Peut-être qu'on peut parler un peu plus spécifiquement de, de, de ton travail sur l'affaire Corneau, puis comment ça s'est passé, puis c'est pourquoi que ça n'a que pas été reconnu, ça. Tout ça ben, je pense que d'abord, on partait avec deux prises contre nous. Il faut comprendre que quand on on fait des, euh, des, euh, des, des, des causes comme ça euh, où les, les accusations sont renversées. Le fardeau de la preuve est renversé. Hein. C'est-à-dire que normalement, euh, quand vous êtes accusé de quelque chose, c'est l'accusateur qui a le fardeau de la preuve. Mais là, vous êtes accusé d'avoir, dans le cas de Corneau, d'avoir occupé des, illégalement euh, les terres de la couronne avec un camp, d'avoir refusé de, de, de, de détruire le camp. Euh, L'argument, c'est bien oui, mais on a le droit parce que c'est nos droits constitutionnels. Là, à ce moment-là, c'est à toi de prouver Effectivement, tu as un droit constitutionnel. Donc, il y a un renversement du fardeau de la preuve. Donc, déjà, ça, ce n'est pas évident. Euh, puis, comme je l'ai dit, il y a peu de preuves directes. Euh, je dis peu parce que moi, personnellement, je n'en ai pas trouvé. Puis, euh, des, des collègues historiens, de toute évidence, on n'en a pas trouvé beaucoup non plus. Euh, Peut-être qu'il y en a, mais on ne le sait pas encore, qui permettent d'affirmer qu'effectivement, il y a eu des communautés métisses. Donc, c'est difficile. Puis, c'est toujours une question de, quand il y en a, c'est toujours une question d'interprétation. Ça peut être interprété d'un bord comme de l'autre. Donc, c'est pas, c'est pas évident. Donc, souvent, c'est des preuves indirectes, un peu comme celle que j'ai essayé d'apporter avec la, la question du, euh, la question du, de l'analyse de proximité euh, des ménages métis dans, dans le recensement. Ça, ne dit pas tout, hein. Moi, je sais pas, moi, si ces, ces gens-là, ils parlent la même langue, ces gens-là, ils sont tous à, ils sont tous assis de le bord durant la messe le dimanche ou quoi que ce soit. Peut-être pas, hein, mais ça laisse ça laisse supposer qu'ils sont euh, qu sont liés ensemble, au moins d'une certaine manière. Donc, on peut pas dire que ça existe pas, qu'ils ont pas de lien particulier. Toute évidence, il y en a. Mais euh, donc, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à, à faire de ce côté-là, mais là, fait comprendre un, un juge que c'est ça, cette réalité-là, elle, elle file entre les doigts hein, constamment. Euh, vous, vous avez à vous battre aussi contre l'acceptation assez générale de qu'est-ce qui est un métis. Euh, aux yeux de la société en général, là, je, je pose pas les métis de l'Ouest, les discours nationalistes ici avec euh, les discours des métis de l'Est. C'est une chose, ça existe, mais même dans l'imaginaire... Euh, euh, général, tu demandes à quelqu'un, les euh, gens bon, me disent « Ah, tu travailles chez Métis, ah, tu es allé au Manitoba ?»« hein? Ben oui, mais pas rien que ça. » Et là, j'ai dit « Ah, je suis allé au Québec aussi. »« Ah, OK. <rire> » Puis là, ils commencent à te raconter qu'évidemment, eux autres aussi, il y avait des ancêtres autochtones, ben, c'est le coup classique. là. Mais, mais moi, j'écoute toujours ça avec, avec beaucoup d'intérêt, parce que oui, souvent, il y a une part de mythe associée à ça, mais aussi, je sais pertinemment qu'il peut avoir une part de vérité, même s'il est très difficile à sonder. Donc, je pense que pour, ce, pour cet intérêt-là, il, il y a ça. Puis, si je peux vous permettre, je vais juste dire que finalement, parler, malgré, euh, malgré les, les insuccès juridiques euh, par rapport à la question parler, euh, dans, dans le code Corneau, puis dans les autres procès, parce qu'il n'y en a pas de procès qui se gagne en ce moment, il faut, faut dire les choses comme elles sont pour les métisses. Je pense que. Il y aura eu un impact irrémédiable sur, euh, sur la mobilisation, sur la fierté des gens. Euh, puis on dirait que, d'une certaine manière, on pourrait dire à chaque, à chaque procès perdu, euh, euh, ça éloigne les, les métisses d'une reconnaissance politique, mais je ne sais pas. Parce qu'à chaque procès perdu, c'est comme une manière supplémentaire de dire « Ouais, OK, bien, on va en faire plus. On va dire qu'on est là. Il y a de plus en plus de recherches qui se fait. Euh, puis je dirais, même la recherche, même la recherche qu'on ne veut pas entendre, sur le race-shifting ou quoi que ce soit, c'est une recherche nécessaire. C'est une recherche nécessaire dans la mesure où, ben oui, forcément, forcément il y a du race-shifting. Forcément, il y a des fraudeurs. Forcément, il y a des gens qui, qui profitent et qui, qui ternissent euh, les, les, les réalités vécues de d'autres personnes. Donc, il n'y a, a pas de mal à ce qu'on s'intéresse à ces questions de, de que je préfère appeler de mobilité ethnique, là, euh, ou même de fraude, carrément. Euh, mais évidemment... Le problème, c'est que quand on touche à ces questions-là, c'est difficile de parler de fraude, de pointer des gens du doigt puis des communautés du doigt euh, sans les condamner. Et ça, je pense qu'il faut être généreux en recherche. Il faut, il faut, recherche, euh, faut essayer de, de chercher la vérité, même si cette vérité-là n'est pas toujours évidente à trouver, même si cette vérité-là ne va pas toujours dans le sens... Il y a des oppositions sur les vérités. Qu'est-ce que constitue la vérité? On a chacun notre vérité en, en, en science aussi, hein? Euh, mais que ça soit fait dans le respect, mais surtout dans le respect des gens qu'on qu étudie. Euh, et ça prend une, une très grande ouverture. Euh, même chose de l'autre côté, je veux dire euh, oui, il y a une forme de nationalisme assurément euh, dans les prairies mais ce n'est pas tous les gens de la, qui appartiennent à la nation métisse qui, euh, qui adhèrent à cette vision des choses. Puis même ceux qui y adhèrent ils y adhèrent avec conviction, pas par méchanceté euh, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, ils se font voler quelque chose. Il faut les écouter, ces gens-là aussi. Mm -hmm. Je veux dire, je ne pas faire une surdose d'empathie ici. Là. Pas... Oui, oui, oui, oui. Mais juste condamner, ça ça, n'a ça, ça, ça, ça, ça jamais apporté quoi que ce soit. Il faut essayer de comprendre plutôt. Mm -hmm. euh, et donc, je, je pense qu'on est en train d'amorcer cette, cette, cette, cette, cet effort ou ces efforts de compréhension-là euh, au-delà de, de la simple condamnation. Puis je pense que à plus ou moins long terme, les études métisses vont, en sortir, vont en sortir vainqueurs. Et, et j'espère je, les principaux intéressés et intéressés ES, hein, que sont les métisses eux-mêmes, vont bénéficier à travers le pays de ces, de ces avancées scientifiques-là. Une autre reconnaissance. De, es, dans une minute, tes prochains projets, c'est quoi dans l'Est? Ben, pour être euh, tout franc, euh, pour l'instant, j'ai rien de prévu pour les métisses de l'Est. J'ai déjà beaucoup de dossiers euh, sur euh, les questions de francophonie euh, contemporaine, euh, qui est un autre aspect de, de mes recherches. Je suis aussi impliqué dans un gros projet euh, de trois siècles de migration euh, francophone et je travaille sur le volet, justement, de la relation entre des Métis et des nouvelles vagues des migrants, notamment au Manitoba, mais aussi euh, dans, dans l'ouest des États-Unis, euh, dans, dans le Montana ou dans le euh, dans le Minnesota, plus particulièrement dans les Dakota du Nord. Alors, pour l'instant, je suis plus centré sur la question métisse de l'Ouest, historiquement. Donc, euh, ça, prend, ça prend beaucoup de jus, là, juste ça. Mais bon, je ne ferme surtout pas la porte sur toutes les questions ouais. des métisses de l'Est. Je continue à suivre ce qui se passe là, puis on aura sûrement d'autres... Peut-être qu'ici, si quelques années, on aura une autre rencontre. Oui, oui, oui, certain, certain. Je te remercie beaucoup pour avoir participé, puis... Euh... De nous avoir donné ton aperçu là-dessus. Et j'espère que ton ouvrage va revenir dans, dans l'Est et nous aider. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Je vous en prie. Au revoir.